Comme il est de coutume, je vais commencer par une petite prière liminaire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muhammad, Avec le nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur des Mondes, que l'appel et la bénédiction soient sur notre Maître Muhammad et sur ses proches, purifiés et justes. Que l'appel soit sur vous. Aujourd'hui, je vais, je vais me concentrer sur. Euh, un verset du Coran, le verset 177 de la Sourate 2, et sur une Sourate complète, une petite Sourate qui fait 5 ou 6 versets, qui s'appelle la Sourate de l'entraide, la Sourate 107. Déjà, pour que vous ayez à l'idée de, de, de quel est ce verset, le contenant, ce verset commence ainsi. J'ai changé le mot « piété » par « bien suprême », ça me semblait plus, plus correct. « Le bien suprême ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant. Mais le bien suprême consiste à croire en Dieu, aux jours derniers, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour l'affranchissement des énuques, c'est-à-dire des esclaves, à accomplir la prière, à acquitter la purification, à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité au moment du malheur. Ceux-là sont les véridiques, ce sont eux qui se prémunissent. » Ce verset est très important parce qu'il m'a inspiré, si vous voulez, le titre de cette prédication qui est « La foi, la religion, à quoi ça sert ?» Alors pour donner un peu le contexte, c'est que ce verset a été révélé en l'an 2 de l'Égypte soit en 624, deux ans après que le prophète Mahomet, avec ses disciples, ait quitté la Mecque pour se réfugier dans une ville. Yatrib, à l'époque, qui deviendra Médine par la suite. Une fois sur place, les musulmans priaient en direction de Jérusalem, jusqu'à 624. Et en 624, les musulmans se tournent vers la Mecque. Donc ils ont échangé la Qibla. La Qibla, c'est l'orientation pendant la prière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une confusion dans les premiers temps. Il y avait des musulmans qui continuaient à tourner leur face vers Jérusalem et d'autres qui regardaient vers la Mecque. Et il y a commencé à avoir des disputes dans cette petite communauté, puisque chacun pensait avoir raison, etc. Et c'est le contexte dans lequel le verset a été révélé, puisque finalement ce verset insiste sur quoi Il insiste sur les fondements, c'est-à-dire sur le sens véritable de la foi et de la religion. La religion, c'est la mise en application de la foi. Et donc la question, c'est de savoir à quoi ça sert vraiment la religion. Et le verset commence avec ce, envie de dire, ce constat qui nous paraît peut-être évident, mais qui n'est peut-être pas forcément toujours. En tout cas, malheureusement, en contexte islamique, c'est pas toujours facile, puisqu'on a dans l'application en islam beaucoup d'importance qui est donnée à la forme à la codification, et parfois on, on en oublie un peu l'esprit. On tient beaucoup à la lettre, quitte parfois à laisser de côté l'esprit, alors que c'est l'esprit, et je reviendrai, qui est le plus important. Ainsi, le premier verset, le premier verset insiste sur le fait que le bien suprême, c'est-à-dire le mot « bir » en arabe, le mot « en arabe, euh, est un mot un peu compliqué qui peut vouloir dire à la fois la piété, le bon, le bien, le bien suprême. Donc c'est tous ces mots-là ensemble. Et euh, dans la tradition islamique, euh, on a appelé ce verset « et el-brr le verset du bien suprême, à cause de son importance justement. C'est-à-dire que c'est un seul verset parmi 6236, enfin il y en a plusieurs hein, dans ce sens-là, mais celui-là c'est le plus marquant sans doute. Et c'est ce qui fait qu'il est connu rien qu'à l'évocation de son nom. Et donc, euh, ce qui est rappelé ici, la première chose qui est rappelée, c'est que ce n'est pas le rite qui, qui doit être visé en premier lieu. Quand le Coran dit le, le bien suprême ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant, l'idée c'est de dire que ce n'est pas le rite, ce n'est pas la forme qui va être primordiale, mais c'est quelque chose d'autre. Du coup, on peut se poser, qu'est-ce que la religion Puisque la religion, c'est la mise en acte de la foi. Alors, je vais relire un peu, parce que sinon, j'ai débordé les, les deux, une demi-heure, ça ne va pas être possible, enfin, les 20 minutes. <rire> Donc, en se posant cette question, on peut tracer un lien, qui est spirituel, enfin, à mon sens, euh, à quelques, enfin à quelques, presque à plus de 1000 ans de distance, avec un auteur un psychologue, un philosophe américain qui s'appelle William James William James qui est le fils de Henry James Senior théologien euh, protestant alors qu on appelle ça je vais essayer de le dire correctement Svendenborgien je dis en français, version française et il était le filleul de Ralph euh, Waldo Emerson qui était un ancien pasteur unitarien donc William James qu'est-ce qu'il dit il dit que « Une religion sans application, sans application concrète, n'est que vacances morales. » Donc il dit que la foi ne peut se limiter à une intention, à une déclaration d'intention. La foi doit nécessairement avoir un côté concret, un côté pratique. Donc ce verset, le verset que je vous ai dit, le 177, souligne l'importance des actes. Mais il délivre aussi un contenu conceptualisé de ce en quoi consiste la foi. Parce que la foi, le bien, le bien suprême, donc ici considéré comme la foi, consiste à croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, qui sont considérés, alors dans, chez les musulmans majoritaires sunnites, comme cinq des six piliers du dogme, à ne pas confondre avec les piliers de l'islam, donc c'est deux choses différentes, mais ce sont en fait des, des fondements, qui sont reconnus par tous les groupes musulmans d'où qu'ils soient. Immédiatement après ces cinq éléments, viennent les actes que j'appellerais mondains en ce sens, les actes qui sont relatifs au monde, c'est-à-dire aux actes de la vie quotidienne, ou de la vie courante, et ce qu'implique la foi en termes d'agir. Et ici, les idées qui sont soutenues, enfin, l'esprit, le sens de la révélation, va dans l'importance de partager, de soutenir, aider et libérer, autant que faire se peut, surtout celui et ceux qui sont en état de fragilité. C'est là le sens du passage, « à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux pauvres, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour l'affranchissement des nuques, donc des esclaves. » La suite du verset vise l'exercice spirituel, envers le croyant et la croyante, car ce n'est qu'à ce moment-là, donc c'est après avoir rappelé la foi, en quoi consistait la pratique, c'est-à-dire la pratique, l'ouverture à l'autre, le soutien, le partage, l'entraide à l'autre, ce n'est qu'après ça que viennent les exercices spirituels, les actes du culte, si vous voulez. C'est là où le passage coranique dit à accomplir la salat et à quitter la zekhet. Si je l'ai dit en arabe, c'est pas par hasard, c'est parce que leur traduction en français me laisse toujours un peu perplexe. Euh, « Salet », qu'on traduit souvent par « prière », ce qui n'est pas faux, hein, ceci dit, mais « salet » se base ou se construit sur le mot « sila ».« Sila », c'est le lien. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est mis en avant dans le, la partie cultuelle, c'est l'importance du lien qu'on a envers, envers Dieu. Donc, toujours travailler à ce, ce lien envers Dieu. Et le deuxième mot « zaket », qu'on traduit le plus souvent par « aumône », veut dire « purification ». C'est-à-dire que c'est un travail qui nous est demandé de non-attachement, un, un, un travail de partage. Et ici, il est bien dit qu'on doit donner de notre bien pour autant attacher qu'on y soit. C'est-à-dire que ça nous pèse de donner, mais oui, mais ça nous pèse, d'autant plus, il faut le faire. Donc l'importance ici qui est donnée au lien avec Dieu et à la purification euh, de son état intérieur, j'ai envie de dire. Donc ceux-ci permettent à ceux qui s'y exercent, donc aux actes du culte aussi, puisque finalement c'est ce qu'on trouve derrière l'acte du culte, donc ceux-ci permettent à ceux qui s'y exercent de donner la primauté à l'esprit sur la matière. Dieu est la source d'une énergie spirituelle qui nous nourrit et nous renforce. Cette énergie nous permet de faire face aux aléas de la vie, chose inévitable dans la condition humaine. Les exercices spirituels nous permettent de nous exercer à ce que la religion considère comme étant la vertu. Celle-ci consiste à sédifier soi-même, se transformer et être une source de bienfaits pour les hommes, pour les humains, de façon générale. En outre, le culte nous permet d'avoir une concrétisation minimale de ce qui, autrement, ne serait qu'une pure posture. C'est pourquoi la foi ne peut être réduite au culte, mais elle doit se traduire par une attitude plus globale, d'où la suite du verset où le croyant et la croyante, une fois leur parole donnée, s'engagent à remplir les pactes une fois conclus, à prendre patience dans la souffrance et l'adversité au moment du malheur. Les capac la capacité d'endurer dans la souffrance, de faire preuve de patience lors des moments difficiles, moments inéluctables dans la vie humaine, je le répète, sont aussi des marqueurs de la foi. Montrer une telle attitude que l'on pourrait presque qualifier, alors désolé, mon petit prisme de prof de philo revient, d'amorphatie, c'est-à-dire l'amour de ce qui advient, mais attention, évitons le fatalisme mais j'y reviendrai. L'amour de ce qui arrive peut être compris comme la nécessité de dire un grand oui à la vie. Or la vie n'est pas toujours simple et heureuse. Nous passons tous par des moments difficiles et parfois très durs qu'il faut savoir accepter. Pourquoi Parce que c'est notre lot humain. On ne peut pas y faire face. Ce n'est pas parce qu'on refuse une difficulté qu'elle ne va pas arriver. Il ne s'agit pas d'être fataliste, mais même avec la meilleure volonté du monde, les réalités sont là. Les faits sont têtus, comme on dit. Et nous ne pouvons pas nous y soustraire. Autrement dit, les croyants qui dépassent les limites de l'énoncé de la foi, celle de la posture, pour tendre vers la foi véritable, celle de l'actualisation des valeurs de la foi, tant en termes de bel agir vis-à-vis -vis de son prochain et des plus faibles en particulier, mais aussi à aimer la vie, avec ses contraintes et ses difficultés, dire un grand oui à la vie, avec ces moments de bonheur et de vicissitude, ceux-là sont les véridiques, Ce sont eux qui se prémunissent. » C'est comme ça, en tout cas, que j'interprète le verset. Ce qui vient d'être dit est tout à fait fondamental, d'autant plus dans une approche qui se réfère à la lecture, dans mon courant, moutazilite, théologique moutazilite du Coran. Selon cette lecture, selon cette approche théologique, le Coran est créé. Contrairement aux affirmations des musulmans sunnites majoritaires, pour qui le Coran est incréé. Donc quand on dit que le Coran est créé, l'enjeu, hein, ce qu'il y a derrière, c'est que le Coran sera en quelque sorte l'incarnation de la parole de Dieu sur terre. Donc au sens propre, ça, ça ressemble à ce que des théologiens protestants ont appelé l'inscripturation. L'inscripturation, c'est deux termes, l'incarnation et la scriptura. C'est-à-dire que le livre devient l'incarnation du divin. Et donc, si on part dans cette logique, c'est-à-dire que le livre lui-même devient en quelque sorte... Dieu sur terre. Ce n'est pas la conception mutazélite. Dans la première conception, celle de l'inscripturation, le Coran est donc parfait, complet, et même auréolé d'une forme de sacralité euh, qui n'ose pas vraiment dire son nom. Parce que si vous demandez aux sunnites, ils vous diront « non, non, non, attention, il non, ne non, faut pas dire ça ». Mais en même temps, il y a quand même de ça qui est présent. Mais dire que le Coran est créé implique que le Coran a été révélé à un moment spécifique, dans un contexte spécifique et où le prophète Mohammed paix et bénédiction soit sur lui a joué un rôle actif contrairement à la conception sunnite où Dieu n'a été qu'une sorte de miroir réfléchissant euh, pardon, où le prophète a été qu'un miroir réfléchissant c'est-à-dire qu'imaginez la révélation les mots ont été choisis par Dieu voulus par Dieu et le, le prophète a été une sorte de miroir c'est-à-dire que les paroles venaient sur lui et lui il les renvoyait au compagnon donc il a vraiment un rôle très passif finalement sa subjectivité n'intervenant pas du tout dans l'énoncé coranique. Selon la conception moutazilite, au contraire, le Coran étant créé, il a été créé à un moment donné de l'histoire, et on considère que la subjectivité du prophète est en jeu. Ça ne veut pas dire que le Coran n'est pas d'inspiration divine, au même titre que les autres révélations d'ailleurs, il est bien, la source, elle est divine, la traduction en termes, en mots, elle s'est appuyée sur Mahomet, et notamment sur sa, sa subjectivité. Mais, une fois qu'on a dit ça, quand on dit que le Coran euh, est créé, on dit en vérité que le Coran n'a pas été créé à un moment seulement, mais qu'il est dans une sorte de processus continu. Et En fait, il est créé à chaque interaction avec un ou une croyante, avec toute personne qui s'y intéresse et qui veut lui donner une consistance. Qu'est-ce que ça veut dire Celui ou celle qui lit le Coran, qui le médite, le récite, le recopie, le calligraphie, qui entre en interaction avec lui. Toutes ces interactions sont des moments où le Coran est créé dans le cœur... Je touche plus. <rire> Ça va être difficile. Hein. Je suis très tactile. Donc, toute je reviens à ce que je disais. Euh je reprends Toutes ces interactions sont des moments où le Coran est créé dans le cœur de celui ou celle qui a interagi avec, faisant ainsi de toute personne qui y fait référence le lieu de la création du Coran. Ce sont les croyants et observants qui donnent réalité aux enseignements coraniques. Ce sont eux qui sont donc les véritables traducteurs du noble texte. Qu'est-ce qu'on veut dire par là À partir du moment où on considère que le Coran est créé, on considère que chaque personne qui a interagi avec ce, le texte est le lieu véritable de la création du texte, et que ainsi, le processus de la création du Coran est un processus continu qui ne s'arrête pas, qui concerne chaque croyant et chaque croyante. C'est la raison pour laquelle on, on trouve dans la sourate, par exemple, 107, donc la deuxième partie, deuxième sourate à laquelle je veux m'intéresser, une sorte de bel exemple de ce qui a été énoncé comme un idéal régulateur. Dans le verset 177 de la sourate 2, donc celui que je vous ai lu avant. Ainsi, on peut lire dans le Coran, donc c'est une petite sourate, hein, pas longue, elle dit Ne vois-tu pas celui qui dément la religion C'est le même que celui qui repousse l'orphelin n'insiste pas pour que soit nourri le miséreux. Ainsi, malheur à ceux qui, priant, sont distraits dans leur prière et, malgré de grands airs, refusent l'entraide. Cette sourate qui fait partie des sourates courtes de la fin du Coran. Euh, en fait, une des parties les plus anciennes du Coran, je l'avais déjà dit à ma première prédication ici, mais je le redis, ce n'est pas grave. Euh, vous savez que le Coran est, est, va de la surate la plus longue, donc du chapitre le plus long, al-Baqarah, hormis le, la première, le premier chapitre qui est liminaire, al-Fatiha, qui sert juste d'ouverture, 7 versets. Ensuite, c'est la surate al-Baqarah, 286 versets, et on va de la plus grande à la plus, à la plus courte. Mais si on regarde d'un point de vue chronologique, il faut que j'arrête de toucher ça. Le, la partie ancienne, c'est-à-dire les sourates les plus courtes, celles qu'on trouve à la fin du Coran, du Coran pardon, sont les plus anciennes. donc, Et ce sont ces, dans ces versets-là, dans ces sourates-là, où on a ce qu'on appelait, puisque un, un penseur soudanais qui s'appelait euh, Mahmoud Mohamed Taha, qui, euh, qui a été malheureusement exécuté en 1985 euh, par le président Nouhiri, euh, Mahmoud euh, Taha disait que c'est dans cette partie-là, donc c'est la partie ancienne dans les sourates courtes, qu'on a l'esprit du Coran, qu'on a le, tout le sens véritable du Coran. La technologie Bon, bref. Donc c'est dans les petites sourates les plus courtes qu'on a l'esprit du Coran, c'est-à-dire qu'on a tout ce qui est vraiment important d'un point de vue islamique. Et dans les sourates longues, on a toutes les mises en disposition, c'est-à-dire que les moments où la communauté musulmane s'est installée à Médine, où elle pouvait vivre sa foi, au grand jour où il y a beaucoup de questions d'organisation. Alors il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'organisation dans les grandes sourates, euh, mais c'est vrai que quand on regarde les petites sourates de la fin, euh, il y a beaucoup l'aspect émis sur l'eschatologie, sur la morale, sur la théologie. D'ailleurs pour tous ceux qui aimeraient lire le Coran, je vous conseille vraiment de commencer par la fin, de lire les derniers en premier et de finir avec la sourate al-Baqarah qui est la plus longue. Si vous commencez par le début, vous risquez de, de, de souffrir un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, cette partie-là, c'est la partie la plus importante. Alors, je reviens à cette Sourate, la Sourate, euh, je vais essayer de résumer, euh, la Sourate 107, du coup, l'entraide, parce que cette Sourate, que tout, pratiquement tous les musulmans qui ont grandi et qui ont vécu dans le monde musulman, qui ont été à l'école publique dans un pays musulman, connaissent, parce que ça fait partie des Sourates qu'on apprend par cœur à l'école quand on est petit. Mais on n'y pense pas vraiment, on ne médite pas vraiment l'impact. Parce que le début de la, la sourate commence, « Ne vois-tu pas celui qui dément la religion ?»« C'est le même que celui qui repousse l'orphelin n'insiste pas pour que soit nourri le miséreux. » Donc là, on parle de ce qu'on appelle les « kefiroun ». Les « kefiroun » qui est souvent traduit malheureusement en français par « les infidèles » ou « les mécréants ». On pourrait dire que ce sont les gens qui ne croient pas à la religion musulmane, alors que le mot en arabe « kefiroun » ne veut pas du tout dire ça. « Kefiroun » se fonde sur « kafara »,« kafara » qui veut dire « recouvrir » en arabe. Donc quand on dit de quelqu'un que c'est un « kefir », on ne dit pas que c'est quelqu'un qui n'a pas la foi en l'islam. On dit que c'est quelqu'un, surtout quand on lit dans le Coran, ça, ça paraît très évident, c'est quelqu'un qui voit effectivement qu'il y a quelque chose de vrai, de, de, de véridique dans le Coran, dans la Révélation, mais qui la refuse par intérêt. Parce que s'il si l'acceptait, ça devrait dire partager de son bien, libérer des esclaves, euh, reconnaître des droits, et ça, il n'a pas intérêt. Donc, -à -dire il y a c'est-à-dire qu'il recouvre cette réalité. Donc on, est pas du tout simplement dans un, on ne parle pas des gens qui ne sont pas musulmans, en tout cas dans le contexte coranique. Dans la lecture théologique plus tard, malheureusement, on a, on a fait l'amalgame des deux. Donc ici, la sourate, elle commence par, en parlant de ceux qui refusent la religion, qui refusent de nourrir les pauvres, etc. Et elle, elle continue, la deuxième partie, « Ainsi, ce que ai traduit par fait, enfin, le fait que j'ai traduit par « ainsi », pourquoi j'ai fait ça Pour bien montrer un rapport d'implication. Puisqu'au début, on parle vraiment de, de, de, des dénégateurs, comme traduit Jacques Berg et j'aime beaucoup ça. Les Kafiroun ce ne sont pas les incroyants, mais ce sont les dénégateurs, ceux qui dénient. Et donc, on a, dans la deuxième partie de la sourate Ainsi, malheur à ceux qui, priant, sont distraits dans leur prière. » Comment ils sont distraits C'est-à-dire que malgré des grands airs, malgré le côté « je suis pur, regardez-moi comment je pratique », refusent l'entraide. Et là, qu'est-ce que ça dit Ça dit que ce n'est pas parce que vous pratiquez le rite, ce n'est pas parce que vous vous dites, croyant, que vous l'êtes véritablement jusqu'au final, vous avez la même attitude que les gens qui sont dénoncés, que les vrais dénégateurs. Ça, c'est quelque chose de très important euh, que je voulais dire. Alors, euh, je ne sais pas combien de temps il me reste. Si, je peux encore un petit peu Donc, je vais, je vais un peu résumer l'idée. Mais cette, cette, cette sourate, qui est très connue de tous, et qui n'est pas assez, à mon avis, n'est pas assez relevée pour son importance, parce qu'elle montre bien le fait que ce n'est pas parce que vous êtes pratiquant, parce que vous vous dites musulman que vous l'êtes véritablement. Parce que ce qui va compter, c'est quels sont vos actes quels sont, Quelle est l'implication de votre foi Est-ce que vous nourrissez ceux qui n'ont pas Est-ce que vous écoutez ceux qui sont dans la difficulté Est-ce que vous vous ouvrez à l'autre Et c'est là où on verra véritablement si vous êtes dans la croyance, entre guillemets, ou non. Ça, ça me paraît tout à fait fondamental. Euh. Alors, j'essaie de, de, de prendre des parties, de les combiner, pour gagner du temps. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'une des choses qui nous permet de voir et de comprendre, d'avoir la bonne attitude de croyant, c'est, euh, comme le dit le Coran lui-même, c'est l'intelligence du cœur, en fait. La foi repose sur, euh, sur le cœur. Pour être plus précis, elle repose dans les actions qui vont résulter de la guidance du cœur, si j'ose dire. Ainsi, dans le Coran, on a par exemple un échange, euh, pas un échange, une, une indication de ça dans la Surate euh, surat 22, le pèlerinage, le hajj, où euh, le Coran dénonce l'attitude, des peuples des cités de Had et de Thamoud, mais aussi l'attitude de certains peuples, de certains envoyés. Et les envoyés en question, il s'agit par exemple de Noé, Abraham, Lot et Moïse. Ainsi il est dit dans le Coran N'ont-ils pas cheminé, donc ceux qui ont dénié justement, n'ont-ils pas cheminé sur la terre ayant un cœur capable de raisonner, des oreilles capables d'entendre Or ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent mais s'aveuglent les cœurs qui battent dans les poitrines. Ici, l'idée, c'est de dire que ce n'est par le cœur, et donc l'action du cœur, qu'on voit véritablement la foi. Mais ici, vous voyez bien l'association entre « n'ont-ils pas cheminé sur la terre ?» ayant un cœur capable de raisonner. La raison, le cœur, le, le, le point central, c'est-à-dire là où repose la raison, c'est le cœur. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que le cœur qui est en fait à la fois foi, mais aussi raison, c'est ce qui nous permet de guider l'action. Et l'action, quand on est dans une perspective fidèle, croyante, l'action doit nécessairement se traduire par l'ouverture vers l'autre, vers les actions vers les autres. Et si on ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, alors je voulais, juste pour confirmer, et pour aller un peu dans l'enseignement prophétique un hadith qui est très important aussi qui, dont la première partie est connue surtout par les fondamentalistes mais qui ne regarde jamais à la suite euh, c'est un hadith très connu sur l'importance du cœur. qu'est-ce qu'il dit il dit, donc ça c'est le prophète qui parle hein, ce n'est pas la, le Coran est évident ce qui est licite comme est évident ce qui est illicite donc tous les fondam fondamentalistes aiment bien citer cette partie là, ils s'arrêtent là mais en fait le hadith est continu il dit, entre les deux domaines il est des choses qui suscitent le doute et que bien peu de gens connaissent. Aussi, celui qui se garde des choses douteuses a-t-il préservé par la même sa religion et son honneur Car celui qui s'aventure dans les domaines du doute s'aventure en fait dans les tel le berger dont les bêtes pâturent autour d'un enclos réservé, risquant à tout moment d'y pénétrer. Or, tout souverain possède un domaine réservé, celui de Dieu et l'ensemble de ses interdictions. Eh bien, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est saint, rend tout le corps sain, mais s'il est corrompu, tout le corps devient corrompu, eh bien, il s'agit du cœur. C'est-à-dire que vous avez ici l'importance du cœur qui est souligné comme fondement de ce qui nous permet de discerner entre le bien et le mal, notamment le juste et l'injuste, et, euh, etc. Enfin, dernière référence, je vais m'arrêter là, j'ai essayé bon. <rire> de, de faire un, un, un pont avec la Bible, Là, je ne vais pas faire une référence coranique, mais je parlé de la Bible plutôt. Parce que, et je remercie Béatrice pour m'avoir indiqué ce passage, qui correspond, enfin, qui me, qui, oui, qui, qui fait écho complètement au verset, surtout au premier verset, le, le 177 de la Sourate 2. Donc voilà ce qu'on trouve en Ésaïe 58, 6, 12. Je ne suis pas habitué avec la Bible. Donc voilà ce qu'on peut lire. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. En cette période de ramadan, c'est quand même pas mal.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 euh, ce qu'on appelle l'esprit de sainteté, Ruh al en arabe, mentionné en, en Me donc la table servie, la sourate 5, au chapitre 110, que le Coran utilise pour justement caractériser pardon euh, Jésus. Al-Zamakhshari, qui est un grand commentateur moutazilite, Al-Zamakhshari, pour expliquer ce qu'entend le Coran par l'esprit de sainteté, dit que cet esprit de sainteté caractérise justement c'est la spécificité en quelque sorte de Jésus. Et c'est quoi C'est justement la mise en application le véritable ber de la foi, c'est-à-dire ce bien suprême dont il était question dans le verset, 2, dans le verset 177 de la Sourate 2. El marchari en fait, le ber, il fait de Jésus la représentation, je ne vais pas dire le mot incarnation, la représentation du ber, c'est-à-dire le, le bien suprême, la véritable piété, le, le, le bien. Et qu'est-ce que c'est ce, ce, ce bien, cet esprit ben C'est justement la mise en application, la conformité de la foi en quelque chose de concret, en, en des actes réels. Le Coran qualifie Jésus d'esprit et parole de Dieu. Dans la Sourate de Nice, les femmes, au verset 171. Il montre que Jésus est la source, enfin la source, représente réellement cet esprit. Et c'est cet esprit, j'insiste vraiment sur cette idée-là, c'est-à-dire de la mise en application des grandes valeurs, et que les grandes valeurs ne soient pas simplement des théories, ne soient pas simplement des conceptions abstraites, mais qu'elles soient des applications concrètes dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est Jésus qui le montre de façon euh, la plus parfaite, si je m'appuie sur le commentaire des Amarchari. Je conclurai simplement sur l'idée de dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on dit que le Coran est créé, le Coran, donc nous devenons, quand nous interagi, interagissons avec lui, les lieux de la création. Mais dans le Coran, le Coran est lui-même qualifié de wahi, c'est-à-dire d'inspiration, de révélation, de la même manière que le son, la Bible, donc l'Ancien, Nouveau Testament et les psaumes. Euh, nous, on a par exemple dans le verset 4, les, les femmes, Nicée, le, le, le verset 163. Dans la Sourate 4, verset 63, euh, ce passage où il est dit, c'est nous, donc euh, Dieu, c'est nous qui t'avons fait révélation au prophète, comme nous l'avons fait à Noé, au prophète après lui, au lignage, à Jésus, Job, Jonas, Aaron, Salomon, et nous donnâmes les psaumes à David. C'est-à-dire qu'ici, si on part de l'idée que nous sommes les lieux de l'interaction, les lieux de la création du Coran au moment où nous interagissons avec lui, on peut se demander après tout pourquoi ne pas être aussi le lieu de la création, de la révélation dans son ensemble, quand nous interagissons avec elle. Que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament ou les Psaumes, en tout cas dans le cadre islamique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'ai été clair et pas trop obscur. Je finirai simplement par ces mots qui sont très importants quand on finit une prédication ou un mot, une communication. « Allahu a alam » et « Dieu sait le mieux ». Donc Merci encore pour votre écoute, que la paix et la bénédiction du, de, de Dieu soient sur le prophète et sa famille, et que la paix, la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous tous, et merci beaucoup.